Il n'y a que des jours blabla, il y a des jours nada, des jours inyaka, des jours élans, des jours filants comme l'étoile après scorie. Jour, au fil tranchant de hasard, j'ai vu que le hasard est et qu'il n'est pas. Il décide de tout et ne décide de rien. Dans lui, il découvert que le hasard est ignorance. Dieu, providence, seulement. J'ai tant lu hasard que la migraine envahit ma pensée autre, un autos, à mots, Et entre Eros et Anotas, il y a des Ce soir, la ville est sans hasard Toutes roues de voies, des arbres fumées et dérassées le feu-follet du soleil La vie se plie, le temps est grand La couleur d'un tableau fait exploser l'émotion, la couleur de l'émotion fait exploser le tableau. À toi, femme, lune ou soleil, je demande, vu la poésie, l'émotion, le temps, le hasard, serait-il toi ou un jeu de dés médiéval